Antoine Mordac, je suis chef de la division nationale de lutte contre l'oliganisme en France et j'étais auparavant responsable de la sécurité de l'Euro 2016 de football. J'ai participé à ce troisième groupe d'experts du projet Stadia Interpol à Doha qui a été une occasion très intéressante de partager les expériences, de découvrir les présentations de policiers du monde entier de responsables également de sociétés de, de sécurité privée pour aborder le, le sujet de l'emploi de la sécurité privée dans les stades donc le, la confrontation des, des expériences des projets était quelque chose de, de très intéressant qui a permis d'échanger aussi et d'échanger avec nos partenaires qatari qui prépare la coupe du monde 2022 avec un, un grand enjeu sur la sécurité et notamment sur le recours à la sécurité privée. Donc ça a été euh, trois jours euh, extrêmement euh, intenses, extrêmement intéressants euh, pour tous et, et je crois qu'il y a beaucoup de, de bonnes pratiques et, et de bonnes choses qui ont pu être dites et qui ont pu être partagées euh, au cours euh, de cette session.